La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Idriss Seck est en vedette dans les journaux Paris ce samedi 15 avril 2023. Les échos de sa conférence de presse tenue hier à Tchess barrent la une de presque tous les journaux. Sud-Cotidien nous apprend qu'Idi est candidat pour la présidentielle 2024. Et concernant la troisième candidature, le leader de Réumi Disqualifie Maki renseigne ce journal qui rapporte aussi les propos du président du Conseil économique social. À environnemental sur le cas Sonko. Je soutiens qu'il puisse être candidat quelle que soit l'issue du procès, a-t-il dit si on en à ce journal. Le journal L'Info en déduit, qui dit officiellement candidat déclaré à la présidentielle 2024 heureux Kalmaki et accable Sonko. Dans les colonnes de ce journal, il exige de Sonko qu'il prenne l'engagement de laisser la justice faire son travail dans l'affaire de diffamation et s'il est condamné définitivement par la justice, de démissionner s'il est élu président de la République. Et s'il s'engage publiquement, il dit de le soutenir dans son combat pour qu'il soit candidat. Et cette sortie de Idi sur la présidentielle 2024, le troisième mandat et le cas Ousmane Sonko constituent aux yeux de 24 heures un grand jeu de Ndiomborton. Ce journal souligne qu'Idi a recalé Maki à la présidentielle à venir sur la base d'un échange avec le professeur Serin Diop. Idi a été élogieux envers Mariam Faye insolent envers Wad, condescendant envers Sonko avant d'insulter les Sénégalais, rapporte les échos qui signalent justement que le Parti démocratique sénégalais est très en Colère contre Idriss Sek et va porter la réplique à l'ancien maire de Tchèce. Et ce que les échos appellent Comédie Presse du leader de Réumi hier à Chesse, constitue aux yeux du regard un one-man show de Idriss Sek qui dit dans ce journal souhaiter et soutenir le fait qu'Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024, quelle que soit l'issue du procès en appel. Eddie a aussi révélé être allé voir Ousmane Sonko à moto à l'heure de la prière du fâtre. Et si on en croit le leader du Réumi, cette rencontre a permis de passer. C'est la fête du 4 avril en toute quiétude, nous apprend le regard. L'As aussi livre les propos d'Idrissa Sasek sur la présidentielle, l'affaire Sonko et la participation ou non de Macky Sall et appelle tout cela le show de Hidi. Hidi, qui abat ses cartes pour la présidentielle 2024, constate pour sa part enquête qui indique qu après avoir multiplié les sorties énigmatiques, Idrissa sec a fini par annoncer sa candidature. Pensez-vous qu'une élection présidentielle puisse se tenir au Sénégal sans Idrissa Sasek S'est-il interrogé hier et ce journal Demande si 2024 sera la bonne année pour le leader de Réumi. En attendant d'avoir la réponse, enquête rapporte les propos de Idi sur le troisième mandat. Il dit souhaiter laisser le Conseil constitutionnel décider, mais écarte déjà Makisal. Dans le quotidien aussi, il exclut Karim, Khalifa et Maki de la course avant de déclarer sa candidature. Et pour Besbi le jour, Idi démarre dans les colonnes de ce journal. Il confirme sa visite à moto chez Ousmane Sonko avant de s'attaquer à l'amnistie annoncée pour Khalifa et Karim Wad. Selon lui, les amnistie c'est amnistier des voleurs. Pape Djouf de la PR déduit de la sortie d'Idrissa à sec qu'il a manqué de courtoisie et qu'il doit en tirer toutes les conséquences. Basirou Faye a lui commencé à subir les conséquences de sa dernière sortie contre les magistrats. Il a été quai à la sortie de la DGID à 22 heures passées, nous apprend Vox Populi. Ce journal rejoue le film de l'arrestation du secrétaire général de PASTEF pendant que Libération informe de son placement en position de garde à vue. Il a été embarqué par des éléments du Géry de la DIC en présence de ses avocats et du secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines renseigne Libération qui précise que Bassirou Diomaye Faye a été conduit au commissariat du point -E, e puis au siège de la DIC avant d'être placé en garde à vue pour outrage à magistrat, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué. En cause, rappelle Libération un texte publié sur Facebook et dans lequel il écrivait, je cite, « Certains magistrats, une infime minorité, se sont donnés comme mission d'égorger de dépasser et de servir de la viande fraîche d'opposants politiques au président Macky Sall. Fin de citation. Et ce texte, à l'origine de l'interpellation de Bassirou Faye, Ousmane Sonko demande à ses militants de le poster, renseigne l'info. Dans l'AS aussi, Ousmane Sonko s'indigne de l'arrestation de Bassirou Faye et appelle à republier des millions de fois son poste sur Facebook. Le bureau du syndicat des agents des impôts et domaines aussi monte au créneau dans les colonnes de l'AS où il tape sur la table et décide d'engager sans délai tous les moyens de lutte syndicale pour préserver le respect et la dignité des agents victimes d'arrestations répétitives et arbitraires. Biram Solaïdi, président du groupe parlementaire de Yehuy Askanui, pendant ce temps dans Vox populiste prévient que le régime va tenter le tout pour tout pour interdire à Sonko d'être candidat. Et le grand paradoxe historique selon Biram Soleidio, c'est qu'aujourd'hui, le procureur qui a instruit ce dossier devient le juge en appel. Et dans l'info, en direction du procès en appel de Sonko et des députés du PUR, Yehuy invite les militants à envahir le tribunal le 17 avril. Le prochain. Ousmane Sonko lui, se radicalise, constate et nous apprend l'indépendant qui rapporte un entretien avec une délégation de l'Élysée, des échanges avec Jean-Luc Mélenchon et le député Arnaud Legal. Le calife le de Medina Bay a lui lancé les grands travaux de la faïda Renseigne Libération qui souligne que le coût global est estimé à plus de 150 milliards de francs CFA. L'ensemble des familles religieuses ont été représentées à la cérémonie. Sering Moutara a remis une contribution de 30 millions de francs CFA. Nous apprend Libération. Et Besbi nous apprend que le film de Marcy sur les tirailleurs commence à faire effet, car neuf tirailleurs ont décidé de rentrer au Sénégal et ces tirailleurs seront de retour au Berkay à partir du 28, précise Le Quotidien. Et Sud Quotidien signale dans le scandale des fonds force Covid que c'est toujours le statu quo. L'affaire Topuka, par contre, avance car Oumikhaïdi, la tête de file des Nénétouti a été identifiée et arrêtée, informe Libération. Stade nous apprend dans l'affaire Sadio Mane, sanctionné et condamné à payer 328 millions de francs CFA pour avoir frappé leur et qu'il a le soutien de Thomas Touhol. Sadio a été exemplaire. Plaît Touhol dans Besby le jour. Balagaï de lui dévoile ses secrets pour le 30 juillet dans le quotidien des arènes sénégalaises. S'entraîner comme un fou, donne le lion de Guéjoy à la une de Sounolambe où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.